Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cuisine Royale. J'ai pas dit un épisode cette fois-ci, pourtant ça ressemble de plus en plus à une série. Et mon point de spawn était minuscule, donc on va aller voir chez les voisins si l'herbe est pas plus verte, à condition que je ne prenne pas tous les arbres de la région. C'est que j'ai dû parler à moi. Oh j'ai beaucoup de mal à manier ce véhicule. Peut-être que c'est dû à la neige et tout Il y a probablement un mec qui a spawn dans cette région On va prendre ce machin Désolé Tu ne m'avais pas vu Moi je t'avais vu Oups, armure ah, jambe gauche, je voulais. Chargeur TTT. Char... Hop, hop, hop. Voilà. C'est un. Ah, c'est un semi-automatique, parfait. Et ça, c'est quoi Un automatique, d'accord. Dégâts 15 Wow, il est chouette celui-là. Une... Si J'ai une petite lunette. On se met bien hein, dans cette partie. Grâce au mec que j'ai surpris Moussina je pense que c'est moins fort Mocina. Voyons voir 20 Vingt... Ah oui non mais c'est pas Ouais je sais On va garder ça en main On sait jamais il pourrait y avoir des méchants Bon je suis probablement un méchant aussi mais Un petit fusil il est bien je crois que c'est bien si pour un petit fusil nuage de protection contre les forces des ténèbres ça sert que quand on est en zone donc... je suis pas persuadé que ce soit un truc génial ce machin on va le jeter parce que ça fait quand même un, un anneau de, de lumière qui vous rend très visible c'est peut-être tort hein, on verra mais j'ai pas trop pour habitude de rester hors de la zone. Mossina. Quand ça va a lu. Il avait pas eu le temps de vider grand chose. Ah là, il a vidé par contre. J'ai mieux qu'une hache moi Maca 8 Royal. Je sais pas si c'est mieux mais en tout cas c'est plus stylé. On voit pas les dégâts, hein. Ça fait un bruit dans l'air en plus. Ça m'arrange pas qu'elle crie avant de. de taper parce que c'est pas très discret. Bon on pourrait passer au suivant hein. Là il y a veste de nez, un reste plein qu'on s'en J'essaye d'être attentif au bruit pour repérer les joueurs, mais la plupart du temps c'est moi qui fais du bruit. Ça m'aide pas tellement à retrouver les, les, à repérer les joueurs. moi je sais déjà que je suis dans ma voiture. On va manger.. J'ai un peu trop tapé d'arbres. j'ai retapé je sais pas trop ce que je pourrais récupérer un sac de plus grande taille euh, dégâts 7 14 de neuf 900 Beaucoup plus... Mais en même temps il y a beaucoup plus de balles dans celui-là et donc, Vu la vitesse à laquelle on tire euh, J'aurais vite épuisé mes 50 balles je pense Je changerais d'arme quand j'aurai plus, plus trop de balles de celui-là On voit personne dans les jardins je pense Ça m'éblouit hein, toute cette lumière j'ai un peu la flemme de passer beaucoup de temps à regarder les jardins je peux ouvrir la fenêtre ça je verrai bien je pense qu'il y a personne puis voilà sachant que on est en zone là donc ce serait logique qu'il y ait personne De rastec un peu partout, what? C'est tout? Je croyais qu'il y avait une porte qui menait là. La... Non, faut forcément passer par là. C'est pas grave. On va y aller. Je suis passé par là avec une voiture qui est maintenant là-bas. On va y aller sans voiture, ce sera plus discret. Je pense pas que j'ai besoin de me presser. En revanche, il y a des mecs. Ah, il est derrière moi. foot. Vous permettez que je mange un instant Ah oh, mais je regagne ma vie à toute vitesse avec ce machin. Arrête de manger. Ah, trop tard. Je savais pas ça pouvait faire ça. Bon je crois qu'on va changer d'arme parce que il a, il a la masse de Karl. C'est quoi ça Oh mince il est nul le car par rapport au fusil de Johnson Winchester C'est peut-être mieux ça Non il n'y a pas de balle C'est clair que c'est pas top Ah j'ai un casque T3 Il ouais, y avait un mec là Euh Je te. J'entends la zone qui arrive. Ah, jambe droite, c'est bon là, on est bon là. On va garder le de cas. On n'est pas loin. Donc, on a celui-là de loin et celui-là de près. Est-ce qu'il peut contenir plus de balles 30. Ouais, je sais pas si je gagne le change par rapport à mon autre fusil. Il fait combien de dégâts Faut savoir. What On peut pas savoir combien de dégâts il fait C'est chelou. Dégâts 15, dégâts 6. Et lui il veut pas me dire. Est-ce qu'il faut que. Je sais pas, j'ai tiré avec Bon, c'est pas grave, on va dire que de toute façon je, je vais pas aller chercher d'autres armes On va dire que pour l'instant je le garde Le fusil de Johnson est à mon avis beaucoup plus fort Il faut autant de dégâts que le sniper Il y a un mec Ou j'ai rêvé Peut-être rêvé Non, si j'ai bien vu un mec près de la barrière juste la barrière qui m'a semblé être un... Un être en mouvement De toute façon j'avance c'est trop fort par contre le sac de régénération, je m'en étais pas rendu compte. Il m'a soigné super vite, j'avais même pas besoin d'aller me cacher en fait. Je me fais peur avec mes propres bruits de pas, c'est quand même triste. Hein. Il est semi-automatique par contre, cest à qu'il faut que je mette euh, tous les coups. Si je veux beaucoup taper beaucoup tirer, faut que je clique beaucoup. Euh, 420 euh, je suis pas capable de faire. Euh, ça doit essayer des coups par minute me semble-t-il Je suis pas capable de cliquer 421 fois sur ma 420 fois sur ma souris juste au bon moment Les minutes Il y a une pierre tombale D'ailleurs j'ai oublié un cactus moi dans les pierres tombales On s'en fiche un peu On va garder plus de conserves en alu, sont facile à manger. Partons du principe que de toute façon, ça vaut pas la peine que je mange un gros truc parce que mon sac me régénère super vite. C'est quoi Régénère 0,7 points de vie par seconde. Ouais, c'est à dire qu'en 20 secondes, j'ai toute ma vie. Bon, pas, pas, pas tout à fait, mais en un secondes je dois gagner 15 points de vie ou un truc comme ça. Il un mec dans l'eau là où il y a un truc dans l'eau, ça va être une voiture. Mais quel pollueur, ces gens, ils enfouissent leur voiture dans l'eau. On a rarement vu moins écolo. Hein. Moi, je dis ça. Cactus. Je, je sais pas si c'est juste moi ou si jamais vous aussi vous avez du mal à voir loin. Pourtant il n'y a pas tant de lumière chez moi. Je crois que ça a tiré Non c'est pas sur moi C'est des gens qui se sont entretués là bas Je vois pas trop En vrai c'est peut-être sur moi que ça a tiré, j'ai pas.. J'ai pas fait gaffe. Mais il tirait sur le mur en pratique. J'ai entendu quelqu'un mugir. Comme si elle utiliser son pouvoir de bête. Je devrais peut-être utiliser le mien aussi. Les gens viendront pas forcément de là-bas, mais comme j'ai entendu des coups de feu et tout, je préfère quand même vérifier. La zone avance beaucoup. Vu, mais il est sur le le machin. Si je peux le headshot, peut-être qu'on peut le tuer. Il s'est caché, il fait bien. Tout le monde doit être autour de lui Il faut continuer à avancer. Ah, c'est dommage ça. n'arrange m'arrange pas. Pas vraiment la masse de buissons. On avance par là en théorie. Mais lui, vu son spot, à mon avis, il bougera pas. Oh non! Il y avait un mec derrière. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas une si mauvaise partie. C'est même pas du tout une mauvaise partie. On a fait 3 kills. On va en refaire une, on enchaîne. Et ce sera probablement la dernière de l'épisode, sauf si je meurs très vite. Hop, Colt Walter. Oh mon Dieu. Ah, ça fait peu de, ça fait beaucoup de dégâts avec une cadence de tir très faible. Je crois que je n'avais encore jamais eu ça. Je dis pas non, hein. Un petit fusil qui fait comme fusil à pompe. Il a pas de viseur quand même, non. Il y a un truc intéressant par là, paraît-il. TTT, non, on va garder mon petit machin. Un sac moyen, je prends. On a une voiture là. Si jamais... Il y a plein de rues. Enfin, plein de maisons, justement. Donc c'est un peu compliqué de se déplacer en voiture et pas forcément super utile Il y a probablement des gens qui ont spawn dans le même pâté de maison que moi Et je n'en suis pas sûr Ah il y a un arme là-haut C'est difficilement accessible il, il est sous l'escalier. What C'est pas un tableau dans lequel on peut passer ça. Mais comment voulez-vous que j'accède à là-bas Ah c'est pas grave, on va prendre toi en deuxième main et toi tu es mon arme préférée. Dans les deux que j'ai, on va te prendre. Pire, je prends la voiture et on bouge donc ça me paraît pas super logique de bouger maintenant alors qu'il reste plein de maisons pièce de restec j'ai déjà un casque de niveau 2 hmm. Fouillons la maison d'à côté C'est pas mal Ah j'ai chopé des trucs d'hermès c'est bien ça échanger parce que euh, celle-là elle sera très mauvaise de proche alors que l'autre elle est bien on va pas tout fouiller on va avancer Ne serait-on pas plus protégé dans un véhicule de ce type Même si c'est peut-être moins maniable. Oh il est beaucoup plus lent. Oh il est lent. C'est pas grave. On va favoriser la protection. Y'a un mec. Il est headshot vraiment juste que je voulais on est juste allez hop ça va dessus et je le vois C'est pas un mec, ça, ouais. C'est un rocher derrière. Alors, qu'est-ce que tu peux m'offrir, toi? Ah, le fleur drilling. Y a pas l'arme? C'est une blague Il avait le truc de le fleur drilling C'est un peu nul Non, pas... j'aime pas trop aussi, On va prendre ça Ok, on est reparti On va casser son Voilà C'est quand même pratique d'avoir un véhicule même si elle est lent Alors je crois qu'au bout du, du du croisement là, il y a parfois beaucoup, il y a beaucoup de gens qui passent. On va peut-être les attendre un peu. Donc la zone va arriver, logiquement les joueurs vont arriver aussi J'ai un viseur yep. <rire> la logique voudrait qu'ils arrivent plus de la route Pas vraiment en fait peuvent arriver n'importe où Mais il pourrait s'amuser à fouiller Les trucs comme ça Alors j'ai vu le mec Question où va ressortir là Il va rentrer et tout Je crois qu'il est bien rentré J'en a un qui est là-bas. Peut-être le même que j'ai pas suivi tout le long. C'est une nana. Je sais plus si c'était une nana. Non, il est là. zone, on va se retirer j'ai plus de respiration là on faut que j'aspire là j'aspire J'avais oublié que je pouvais courir. Je l'ai vraiment massacré avec la Gayware le mec. J'ai mis 3 balles et c'était joué. C'est moi qu'on tire. Je ne les vois pas. J'ai pas vu les tirs, j'ai juste entendu siffler. Faut que je continue à avancer, malheureusement. Beretta, ça fait 9, ouais, ok. Oh, le Fleur Trading. C'est un fusil à pompe vachement chouette. Ah, faut que j'avance plus par là et moins vers la pyramide là. Ok, c'est parti. Est-ce que je prends ça ou pas On va garder le Gleeware pour l'instant. Oh, il ouais, y a un mec derrière. Je le vois. Touché. Bah, je suis meilleur que toi. Hein. Ah, mais non, je peux chill ça. Filon de l'autre côté Où peut-il bien être juste là Veste d'assaut pense à l'envers Qu'est-ce en qu'on en a C'est pas vraiment la bonne direction pour courir Je me doutais que je le one-shotterais avec ce machin Donc j'en ai carrément profité Allez dans l'eau je peux prendre la grenade C'est pas vraiment ce que j'ai Pour l'instant j'ai grenade fumigène je vais jeter la fumigène Elle est où là Je m'en servirai jamais, je préfère avoir une grenade qui fait boum et puis voilà Hop la pauvre elle a rien vu J'ai fait ch'ta ch'ta c'était fini On va pas fouiller son stuff, C'est la zone qui arrive assez vite Et j'ai un bon stuff vraiment c'est sur moi. On va se cacher là. On va manger. Le... Non, pas l'assiette, les ça en rire plutôt. Ils enfin, des trucs bizarres les tirs. Par ça me tire de par là aussi. C'est un peu dur d'esquiver tout On s'en sort bien hein C'est une partie où je suis fier de moi Ça va peut-être mal finir mais Pour l'instant ça va Ah j'ai mon Colt Walter qui fait beaucoup de dégâts aussi oh oh. Faut que je change mon gayware, j'ai plus de... FTG Hop. Chargeur de FTG oh, Il a quasiment rien du tout en balle Ah Carl êtes. Très... Hop Carl C'est parti, je peux pas continuer dans la tranchée. Colt machin, recharge. Il m'a permis de faire pas mal de dégâts quand même le colt Il y avait deux touches. Je pense qu'une touche du Gewehr 41 a suffit pour terminer le travail. Mais. Oh. J'aime pas tellement le viseur. Une touche. Oh, oh. j'ai cru que j'étais crevé. Ah bah ouais. Aïe aïe aïe Ah j'ai fait le succès impossible à arrêter. Qu'est-ce que ça vaut? Impossible à arrêter. Tuer 7 ennemis en une, en une seule et unique bataille? C'est faux? Si j'ai tué 7 ennemis? Mon dieu! M'en suis pas rendu compte, ça allait tellement vite. Et j'ai terminé deuxième. C'est tellement triste, ça me fait rager ça. Deuxième, encore une fois, j'en ai marre de deuxième pas premier. J'aurais pu jouer mieux jouer à la fin, mais je sais pas vraiment ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu l'avoir avant, mais ça c'est aussi pas mal de la chance vu qu'elle était derrière moi plutôt. J'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu. Prendre mon arme mitrailleuse et tirer. Si j'avais gardé la Gayware, il me restait 3 balles. Je pense pas que j'aurais touché. Et si jamais j'aurais touché, j'avais touché avec un, je pense. Le... Le petit fusil, euh... pas je l'ai pas touché en fait. Je pensais que j'allais m'en sortir, mais elle sautait, elle me voyait et après elle tirait là où j'étais. Bon, bon, bon, bon, bon. En tout cas, c'était une, chou une, une chouette partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ça fait une demi-heure, ça fait comme un vrai épisode. On se retrouve bientôt pour le suivant.